Kim Glo, vivement critiquée après avoir traité la Tunisie d'une dictature, elle réagit et insulte violemment les internautes. Kim Glow, l'ancienne candidate des anges, était bloquée à l'aéroport de Tunis suite aux mesures gouvernementales face au coronavirus. La starlette a publié une story en larmes où elle traite le pays de dictature. Elle est devenue la risée de la toile et plusieurs internautes n'ont pas hésité à la tacler, se moquer et même la menacer. On le vole, ici à l'ambassade, il y a tout le monde qui se renvoie à la balle de ping-pong, en même temps d'un moment je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie en fait c'est rigolo, deux minutes, mais c'est pas notre pays ici. Ils rigolent pas ici, c'est la dictature en fait. On retourne à l'ambassade. Suite à cela, Kim Hordel a publié une story, aujourd'hui déplacée, où elle se vante de son niveau de vie et se moque de la situation sociale des personnes qui habitent dans les HLM. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire là Vous faites juste exploser mes statistiques Instagram. Ce qui fait que j'ai toutes les marques qui m'écrivent et qui veulent me payer encore plus cher pour faire des placements de produits. Donc en fait, votre haine, elle m'enrichit. Et finalement, quand je me pose, il n'y a que deux choses qui comptent dans ma vie. C'est que bon, mes proches soient en bonne santé et d'être blindés. Le reste, je m'en fous. En fait, votre haine, je m'en fous du moment que je gagne encore plus d'argent. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe, je... Une story qui a été vite effacée par l'ancienne candidate, mais malheureusement, elle circule déjà sur le net. De ce fait, Kim vient de faire son mea culpa en pleurant et en regrettant ses propos. Alors, les internautes vont-ils lui pardonner Tellement naïve et gentille en vrai Oui, je suis une vraie gentille Que vous arrivez à me manipuler, à me faire dire des trucs que j'ai pas envie de dire Vous me faites dire des trucs... Vous me poussez à bout en fait moi, sur le coup, quand je vois toute cette haine sur le coup, j'ai eu envie de me venger de dire des trucs blessants. Et après, ces trucs blessants, vous vous en servez contre moi. Mais je ne le, je le pense pas parce qu'à la base, moi, vous savez quoi Je viens d'une famille, on est, on est simple, on est normaux. Je sais ce que c'est de travailler. Euh, je... C'est horrible ce que vous m'avez poussé à dire, en fait. En fait, vous faites l'acharnement sur moi. Je vous ai rien fait, en vrai. Je vous ai rien fait. Donc, de vous voir pleurer, vous allez être content! Sarah Lopez a vite réagi à sa story, je vous partagerai sa vidéo juste après. Vous pouvez partager vos avis en commentaire à ce sujet, mais n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.